Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne sportive. Dans cette vidéo, nous allons discuter des derniers résultats de la Liga Espagnole et de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Le Real Madrid s'est incliné 2 à 0 face à la Real Sociedad. Lors de la conférence de presse après le match, Carlo Ancelotti a reconnu que la première mi-temps avait été bonne, mais que le bloc bas de la Real Sociedad avait fonctionné et qu'ils avaient eu du mal à démarrer la seconde période. Ancelotti a également mentionné les possibles blessures lors du match, mais a déclaré que cela ne devrait pas affecter leur prochain match contre Osasuna. Ancelotti a également parlé de la Copa del Rey et de la Ligue des Champions. Il a admis que les défaites n'étaient pas la meilleure façon de préparer les matchs à venir, mais il est convaincu que son équipe sera prête à gagner la coupe et à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Il a également évoqué la question de la concentration de l'équipe et a déclaré que la motivation n'était pas « au beau fixe », mais qu'il avait confiance en cette équipe spéciale. Ancelotti a également parlé d'Eder Militao, en disant qu'il devait se réveiller bientôt. Il a reconnu que l'équipe avait perdu en continuité et que leur niveau avait baissé en championnat, mais qu'il espérait que les deux compétitions à venir pourraient arranger la fin de saison. Passons maintenant au match du FC Barcelone contre Osasuna. Le match semblait assez facile à négocier de prime abord, mais le FC Barcelone a eu du mal à produire du jeu face à un bloc extrêmement bas et très compact. Cependant, tout a changé à la 27e minute, Lorsque Pedri a été fauché alors qu'il filait au but et Kerando a écopé d'un carton rouge. Le FC Barcelone a alors été plus libre à 11 contre 10 et a montré de belles choses à la création, notamment avec Frenkie de Jong. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a décidé de faire entrer Ansu Fati en jeu à la place de Gavi à la 36 e minute. Cependant, malgré la supériorité numérique, le FC Barcelone n'a pas réussi à faire la différence à la mi-temps. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.